Alors voilà, petit aperçu on cette balade à vélo. Là, nous sommes sur les canaux de Bourgogne. Il y a des écluses tous les kilomètres, presque, et on monte gentiment. C'est génial comme ça, c'est vraiment parfait. Il y a de l'ombre des fois, avec tous les grands arbres sur les, les chemins de halage. Et puis moi j'avance à regarder un peu mon tableau de bord. Et puis j'ai le rétro. Regardez derrière. Oula, ça va grimper Alors on monte par à coup comme ça. C'est rigolo. Alors là, on arrive à l'écluse numéro 5. Ce matin on est parti de l'écluse 46. Donc on a déjà fait un petit bout. C'est vraiment très calme. Là on peut voir des bûches à relais ils sont par là petite borne et on en fait des kilomètres comme ça alors à bientôt bonne journée